Et tchou, bonjour à tous, c'est et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit gg par en live tous les mercredis à 17h. Alors l'heure d'été, l'heure d'hiver, ça change. Sur Twitch, bien évidemment, et la semaine d'après, en replay sur YouTube. ça veut dire que si tu vois par inadvertance cette vidéo sur YouTube, sur GLG vidéo sache que tu as une semaine de retard. Tu aurais pu la voir soit en live à 17h, soit tu aurais pu la voir euh, éventuellement en replay sur Twitch pendant une semaine. Tu n'avais pas besoin d'attendre une semaine sur YouTube. Tu peux également l'écouter en podcast. Mais en podcast, c'est vrai que... Bah, tu me vois pas <rire> Tu loupes quelque chose <rire> hey, dis-le, hey. musée des horreurs Pas <rire> dans le ticket ici, c'est gratuit voilà. Bon, bonjour à tous, et bonjour pour ce mercredi Comme toujours, pendant ce live, de quoi qu'on va parler De rien De ce qu'on veut, voilà On peut parler... Alors, dans les sujets que j'aimerais bien euh, que vous me réévoquiez éventuellement, pour meubler un peu les trous, avant que j'oublie. Un, On pourra parler des iPhones réparables pourquoi c'est une très bonne idée pour Apple et non pas comme tous les journalistes disent euh, comment ils vont faire ça pour du téléphone et tout enfin voilà donc vous pourrez me redmoser on va dire ah pourquoi c'est une très bonne idée voilà, comme ça vous me posez la question j'oublie pas on pourra reparler de Wain, -wain cerise là qui m'a proposé un espèce de de hot aspirante et tout ah Shadow s'est réabonné avec Prime pendant 5 mois notre modérateur est là on pourrait parler de la hôte Wain, Wain enfin elle me dit ah, on peut pas m'envoyer bon, un contrat pour mais le lendemain elle m'a récrit et là, vous pourrait me dire, Eh hey, non, elle cerise pour la haute, qu'est-ce qu'elle t'a dit Par exemple, on pourrait parler de OnePlus, Plus, voilà, pour quoi? dire, ah, c'est quoi la nouvelle histoire avec les OnePlus, les nouveaux téléphones qui devaient arriver, et que je n'aurais pas, bien évidemment, et pourquoi Voilà. Vous pouvez poser ces questions-là, me les remettre dans les sujets, comme ça, ça permettra, bah, quand j'oublie, souvent, j'ai du mal à suivre le, le rythme dans la peau, voilà. Et bien comme ça, hop, je reprends le, le filtre comme ça. On parlera bien des trois produits que j'ai reçus cette semaine, cause, 1er mai, tout ça, tout ça. Les Chinois étaient en vacances du 28... Avril au 5 mai, donc la plupart, il y en a qui sont rentrés aujourd'hui, la plupart rentrent demain, donc voilà, donc euh, voilà les chinois sont en vacances, euh, le monde s'arrête, hein, <rire> par exemple, et euh, plus les problèmes à Shanghai, tout ça, tout ça, voilà. Voilà les sujets que vous pourrez évoquer dans les commentaires, donc ça je reprendrai, les trois produits que j'ai testés, que j'ai prévu, que j'ai reçus, je vous les présenterai à la demi, par exemple, parce qu'à la demi, c'est bien. Et vous pouvez relancer les trois sujets que je voulais lancer que j'ai presque déjà oublié, comme ça dans les commentaires, comme ça ça m'évite d'oublier et ça apporte un petit dynamisme à ce chat où quand il y a des petites temps morts, <rire> par exemple <rire> mort. Euh, et ben hop de relancer le truc ah tiens euh, c'est quoi es, ça m'intéresse ton petit sujet là trop bien voilà donc merci à Shadow qui s'est abonné à Prime pendant cinq mois, merci à Fred qui s'est réabonné à Prime pendant trois mois. Pas mal, merci beaucoup. Je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Twitch, c'est gratuit, bien sûr, et vous pouvez vous abonner. Ça c'est payant, mais si vous avez un compte Amazon Prime, vous allez sur votre compte alors euh, Shadow vous mettra ça, vous êtes en compte Amazon Prime, vous euh, gaming, hop, vous liez votre compte Twitch, machin, vous mettez tout ça, tout ça et euh, vous allez pouvoir avoir un abonnement gratuit si vous payez Prime, donc vous pouvez avoir un abonnement d'un mois gratuit sur Twitch. Autant que ce soit pour moi, parce qu'en plus, ça me rapporte de l'argent. Bon, pas beaucoup, hein. Vous en avez pas, n'est hein pas non plus, uh, ouh Voilà. Mais, euh, voilà. Si vous étiez 100 000 à le faire, euh, là, ouh Là, c'était bien. Voilà. Bon, allez, trêve de, de blaguerie. Alors, euh, le train de la hype. Le train de la hype, je sais pas du tout ce que c'est. Mais bienvenue à lui, euh, aussi. <rire> Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais ouais. le no live. Bonjour, bonjour, Ça passe c'est bon Bonjour à ouais, Good Game. Oh, c'est... T'es nouveau T'es nouveau dans le club <rire> On t'a jamais vu Voilà, ah, peut-être t'es déjà venu, j'ai oublié. Bonjour à TMJ Oh, euh, ami YouTuber J'entends qu'on ouais, ouais, ouais, vidéos, ouais, hein, hein Fini les lives, les machins, les trucs, hein Hein Ça marche pas pour moi, et on voit que ça marche pas pour, pour tout vous, voilà y a que juste Guy qu continue encore. quand tu fais plus de live, tu fais plus de des présentations, mais pareil, pour les trucs de live et un peu pas, pas beaucoup d'audience. Il hein. y a que le seul qui s'acharne, c'est rester connecté, je crois, avec leur live sur les casques et tout, mais voilà. C'est pas ouf. Hein. On voit que ouais, je me dis comme ça au moi. Moi, ça me rassure. Je... C'est gentil, c'est gentil de tenter le truc aussi. Comme ça, je vois que bon, voilà. Ben, je me dis donc, voilà. Chez moi, ça marchait pas de ouf. Chez les autres, ça marche pas de ouf non plus, quoi. Voilà. <rire> On est ouais, tous dans la même merde, Moi, comme ça c'est bien, ça fait plaisir Bonjour à Shadow, notre modérateur, euh, pas trop à l'heure, hein. mais bon, l'important c'est de participer euh, Le Sébastien Paulet qui me regarde sur son projecteur Un projecteur que j'ai présenté, mais avant qu'il a acheté et qui n'est pas mal par rapport à son prix, encore une fois euh, Frédéric me dit bonjour à Tim, bonjour à BZH Merci, l'abonnement de Shadow, merci Ça fait 5 mois mon pote, 5 mois, oui ça fait pas 5 mois, je marqué ah oui pendant 5 mois, c'est ça je vois ça, c'est joli, lis hein. j'ai lu qui que c'est que j'ai vu, qu'il y eu trois mois, ouais, c'est l'autre, je, je, je lis très mal, <rire> je lis de travers, euh, Russell de Shadow, ok, euh, ah, ah, oui, ça c'est bon, Fred s'est abonné avec Prime, c'est son quatrième mois, Alors, encore une fois, lui, il utilise son abonnement Amazon Prime, pour s'abonner gratuitement à ma chaîne Twitch, et ça fait, ça fait beaucoup le plaisir, voilà. oh, vous êtes quand même déjà très en ligne, le robot, le, le compteur est un peu plus chaud aujourd'hui, hein, ça va mieux. Alors, Recevoir, ça c'est mes téléphones que je le truc que je présentais présenter lui. C'est toi le meilleur. L'important c'est que vous le saviez, le sachiez. L'important, bon, c'est la rose, oui, mais l'important c'est que vous le sachiez. Et même s'il y a chier dedans, écoute, c'est pas grave. Voilà, euh, bah, tant, que vous, vous êtes, tant que vous en êtes convaincu, c'est ce qu'il y a de meilleur, voilà. Euh, alors, c'est Streamlab, une webcam, euh, une, un, oh, u, u, re, welcome, my GLG friends. Oh, real welcome Fred de GLG friends. Qu'est-ce que j'ai eu Ah oui, j'ai eu une bonne. Euh, vous savez, j'avais testé une caméra de conférence, machin, tu sais, un truc un peu dôme et tout. Et ils ont un nouveau, euh, ils ont une nouvelle webcam qui est à peu près sur le même principe, un peu comme, ça ressemble un peu à, je crois que c'est Kinect, une espèce de barre que tu mets au-dessus, et il y a les caméras, et donc du coup il y a tracking, il y a zoom automatique en fonction de qui parle et tout, et j'ai trouvé le produit sympa, donc ça va être encore un projet euh, Quick, Quick Starter, oui, mais chez Quick. <rire> euh, et nous euh, oui, euh, ouais, français, anglais, euh, vas-y, a tout pris le package j'ai tout. Me dit, oh, on a bien aimé votre vidéo, truc. Je sais pas comment ils ont les vendu beaucoup, mais au moins, bon, la vidéo elle était vue et euh, elle sera encore plus vue maintenant. Et euh, <rire> puis voilà quoi. Donc ça, c'est bien. Et euh, Shox aussi qui m'a recontacté Shox m'a dit Oui, on veut faire des vidéos encore le ben, au mois, ce mois-ci. Shox, les, les écouteurs par vibration osseuse. On a adoré vos vidéos. m'a dit Je suis pas sûr qu'il les regarde les vidéos, mais ils adorent. Voilà. Ils ont dû regarder, ils ont dit oh, ça fait, il a fait un peu de vue. Euh... Je sais pas, ça en fait 10 entre 10 et 20 000 je crois en ce moment. Et puis après, sur la longue traîne, les vidéos, elles prennent ou elles prennent pas. Je sais pas si on s'en bat les couilles, mais je... <rire> voilà, elles prennent, prennent pas. Elles prennent, c'est bien, prennent pas. <rire> Ils décident à pas pris. <rire> euh, Qu'est-ce que je veux dire voilà. Elle dit, oui, on voudrait une nouvelle vidéo sur le truc. Ah, je te très bien. Ouais, vas-y, choc, j'aime bien leurs produits et tout. J'ai le mec de la trottinette qui m'a écrit, « Vous avez reçu notre trottinette, machin ?» J'ai dis, « Ah non !» Et le mec, je vous ai pas envoyé le tracking, rien Ah oui, mais il y le tracking, ah oui, c'est vrai, elle encore... arrivait en Thaïlande apparemment, mais comme c'était ici, alors chez... en Chine, c'était du 28 au 5, ici, il y avait le 1er mai, et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du roi, enfin, du nouveau roi, enfin, le fils du roi, qui est décédé il y a quelques années. Donc, comme c'est l'anniversaire du roi, c'est fête nationale. Et je me demande s'il n'y a pas plusieurs jours, parce que c'est le Dawa, il y a eu le 1er mai, machin, il y a plein de monde ici, les Thaïlandais partout, Attends, on n'est plus chez nous ah bah non mais merde, je suis en Thaïlande. Ah Thaïlande. Dans... Thaïlande est partout, je me retourne, je dis c'est fou. Hein. <rire> comme en Chinois. Hein, Comment en Chine, il y a trop de Chinois. Hein. Des fois, l'huile est trop de Chinois. En même temps, ils sont chez eux. hein. Ils, euh, ils sont bien. Voilà. Donc voilà, c'est... Euh... Et si j'étais à l'heure mais mon VPN bloquait euh, Twitch. Ah, hein, hein ouais mais bon, pas le savoir. Bon moi, t'étais pas là. Hein. Normalement, tu mets un petit commentaire une demi-heure avant. Euh, je suis là, je suis prêt et tout. Euh, voilà. Shadow qui... Euh... S'auto-congratule, on peut voir ça comme ça, et il a raison parce qu'il dit qu'il a perdu 17 kilos quand même. Bon, c'est vrai que, comme on dirait chez nous en Thaïlande, il était un peu pompouille, hein, voilà. Et euh, il s'est bien fait enfin, attention au bout de la compote et tout. Oui, j'ai vu ça sur Facebook, j'étais en train de regarder sur Facebook et je tombé sur euh, l'idée qu'il a perdu 17 kilos euh, et mangeait de la compote et il faisait attention et tout, voilà. Et que, bah, félicitations. Je veux dire, voilà, entre gros. <rire> non, j'ai bien décollé. Moi, je suis à 80... 82,5 kg. Maintenant, le midi, toi je bouge des amandes, des machins. Je fais un peu léger. Là, on a été marché avec Jean parce que Jean, il fait partie du club Pompouille aussi. Pompouille, c'est un peu gras. Hein. Gras gros, euh... voilà. Mon ami. Gras gros, mon ami. Gros gras. Gros gras, mon ami. Euh... Voilà. Et euh... on a été marché une demi-heure. Et ah, c'est vrai que je suis revenu, genre, 82,5 kg. Alors, on vous envoie un peu attention. Je devrais arriver à perdre les 2,5 kg qui me restent à perdre. Voilà. En <rire> espérant que. c'est qu'on les perd très lentement, mais on les retrouve facilement. Normalement, c'est l'inverse. Tu perds rapidement et tu mets très longtemps à retrouver. Là, avec les kilos, c'est un peu l'inverse. Tu mets très longtemps à les perdre. <rire> et après, apparemment, tu les récupères. Euh, un bon pas et voilà, une petite fête. Et, et ils sont retrouvés facile. Aucune cohérence. <rire> je perds un truc, là, je ne les retrouve jamais dans mon bordel. <rire> euh, Timji on revient bientôt, j'espère. Compliqué la vie de youtubeur, bravo à toi, non, ben ouais, après, bon, un, je pense pas que la vie de youtubeur soit très compliquée, la vie de youtubeur est intéressante à partir du moment où ça devient un métier, après je suis convaincu que plein de gens qui ont euh, un, un travail, un travail, des fois même une famille, j'arrête des doubles boulots, même un chien, des fois, pour le dire. Voilà. Non, mais quand un travail, une vie de famille. Après, si vous êtes des, des jeunes célibataires frustrés comme moi et Dimitri. <rire> Je sais pas si c'est un là. Et moi ça, ça bon, vous avez plus de temps. Vous avez plus de temps. Mais c'est vrai quand je tu t'as un boulot, après tu as une vie de famille. Si en plus il faut faire du YouTube, je comprends que c'est pas trop facile. Après, du moment où YouTube commence à être assez rentable, où tu dis Ah, oh, je peux vivre de YouTube donc dans ce cas, bon, tu peux arriver à gérer tes, tes journées de travail et. Ça devient un peu plus facile, même si le boulot du youtubeur est euh, assez euh, redondant. Euh, on va dire, euh, s'il n'y a pas la passion, au bout d'un moment, euh, voilà, faire des vidéos, là, j'ai fait les écouteurs One More et tout. Enfin, La vidéo de Gravastar, elle est prête, la vidéo de Wondershare, elle est prête. Il faut que je fasse la vidéo des One More, donc j'ai fait les plans euh, aujourd'hui, demain je fais la voix et après la vidéo elle part au montage. Demain, elle devrait torcher. Mais après, j'ai encore deux téléphones à faire. J'en ai un qui qui arrive. J'ai la trottinette là et on est en train de dire avec Kermoul là ce que Kermoul, Kermoul, il me casse un peu les boules parce que voilà, le but c'était d'avoir un casque de les placer dans une review de trottinette. Ça me paraissait un peu évident. c'est-à-dire, c'est déplacer dans une review, c'est-à-dire qu'on présente la nouvelle trottinette 1200 watts résistante, nanana. Et on dit pour aller avec ça, rien de mieux qu'un joli Kermoul. Qui ne te protège pas les, les boules du tout. Mais voilà, je lis casque carboule pour aller faire de la trottinette. Et on dit voilà, on le présente vite fait et on l'utilise pendant la review. Là aujourd'hui, c'était oui. Alors en fait, euh, la vidéo, euh, en fait, c'est juste une petite présentation. Euh, c'est pas le, le principal de la vidéo. je dit non, mais ça va, le casque, il vaut 60 balles. Je vous charge pas. Je vous charge pas en, en truc. Voilà, c'est juste présentation du casque. Oui alors après j'ai dit écoutez moi je veux bien On fait le casque et au pire je fais que votre casque Avec la trottinette et les deux autres casques Que j'ai eu de smart For You Et j'en ai eu un de Imo je crois Je pourrais les mettre dans la prochaine trottinette Qui est plus une trottinette de ville Avec le feu stop et tout ça paraît un peu cohérent et je dis, si vous voulez m'en bon, envoyer d'autres, des casques, éventuellement, on fait un truc un peu pour passer un peu plus de temps sur vos casques. Mais sinon, je vous me demandez de faire une review complète, je vous charge et je vous fais une vidéo que pour votre casque, hein, euh, quitte à le détruire, tu vois. Mais les mecs, c'est. Oh, ouais, mais bah en fait, j'étais un petit déballage pendant la vidéo. Je ben, croyez quoi, les mecs Et hey, je fais 80 000 abonnés, hein <rire> 80 800. J'ai du mal à aller passer les 800. J'ai un jour j'ai perdu 5. Ouais, on prend du enfin, bon On doit être à 800, pas loin. C'était pour. Immeuble super bien. Hein. Il, il perd le fil, voilà. Tout ça. Euh, Brest, c'est vraiment le bout du monde. Toujours pas reçu la batterie. Ah bah, je, je, les. Alors, la plupart. Si, vous, si je vous ai envoyé les tracking, c'est-à-dire que la marque m'a envoyé les tracking. Si je vous ai pas envoyé les tracking, ça veut dire que la marque ne m'a pas envoyé les tracking. Et certainement, euh, je ne sais pas si vous vous oubliez, mais Alors, en fait déjà ils sont pas là. Hein. Déjà ils sont pas là du 28 au 5. En espérant que la meuf revienne qui a et si elle m'envoie les tracking je vous les enverrai aussi ceux qui ont reçu les tracking ils ont reçu tout ça de merde. et tous ceux qui n'ont pas reçu les tracking faut attendre encore un peu voilà euh... j'ai vu une vidéo de cette cam vraiment bien de la cam, euh, machin, là, de. Ben, il y a un spoiler, ouais, enfin, il y a une bande-annonce de cette caméra, euh, conférence, et tout, et c'est quand même beaucoup plus sympa de la mettre sur l'écran, et puis ça permettra vraiment de la comparer avec la caméra. Ah, hein, je vous rappelle, je filme quasiment toujours avec la vidéo du, du caméra du iMac, et j'ai pas tout le monde en disant « je filme », alors certes, bon, il y a un petit éclairage, là, tu vois, euh, pour, pour me rendre belle, ben, il va falloir un peu plus, mais euh, je filme juste avec la caméra du iMac, et c'est vrai que ce nouveau iMac, 2022, enfin, sur un produit Apple, il y a vraiment de très, très bonnes caméras. Sur les MacBook Pro, c'est tout de la merde. Là, on a une belle caméra, et ça permet, tu vois, de filmer et toutes mes vidéos que je fais, euh, où je filme ma voix et tout, je les fais avec celle-là, et c'est vraiment propre, c'est du Full HD et tout, c'est vraiment pas mal. Très petit micro-cravate et tout, euh, rien de ma vie. Euh, merci à Shadow pour les diamants, puisqu'ils sont éternels, et que j'accepte ces 5 diamants. Voilà. As la dernière fois, j'avais un joli petit sac de diamants, hein. Là, le lendemain, je l'ai sorti, je crânais, j'ai je Et eh, tous les diamants qu'on m'a offert hier. Je vais être belle comme ça, avec tous ces diamants. Pour mon week-end, Lady Boy. Voilà. <rire> c'est pas vrai, pas vrai. Faut attendre un mois avant qu'ils te les envoient et tout, enfin, c'est compliqué. Euh, Qu'est-ce que je veux dire euh, On s'en bat et... les... <rire> pas du tout. Euh, c'est quand l'anniversaire du roi Macron <rire> Je suis pas sûr qu'il y ait un jour férié. Hein. Le 14 juillet. <rire> ils, vont, ils vont mixer les deux fêtes en même temps comme ça, non mais comme ça quitte à être un roi, je vais prendre le 14 juillet comme ça, on va se faire un petit défilé entre nous là, sur les un truc ça, un truc discret là tout ce qu'on a <rire> sortez moi, sortez moi tous les missiles à la King Jong-un euh, pas mal. Moi, j'ai perdu 24. Waouh! Pas mal. Oui, mais bon, si tu faisais 150, tu kilos. C'est vrai que de 150 kilos, et si normalement, tu devais en faire 80-90, c'est vrai que les 25 premiers kilos, je veux dire, sont les plus faciles, mais généralement, ils partent relativement vite. Les mauvais kilos. Déjà, t'enlèves toutes les mauvaises habitudes de. Les, comme moi, déjà, je faisais 89 kg, maintenant je fais 82,5 kg. Les premiers faux trucs, j'ai enlevé toutes les mauvaises habitudes, c'est-à-dire les sodas, les gâteaux, les machins, les trucs, déjà tout ce qui était dégueulasse, que je pensais que ça allait comme ça et tout. Putain, déjà, tu perds un ou deux kilos en, en quelques semaines tranquille, sans rien faire. <rire> voilà. Et après, bon, il y a un peu euh, de sport, bien évidemment. Et après, il y a un peu, encore une fois, maîtriser son alimentation, tout ça, tout ça, voilà. Il paraît qu'il a la baisse, mais nous, euh, on peut pas. On est frustrés avec Dimitri. Euh, voilà. On a renoncé à ça. Euh, on a fait vœu de chasteté. On, on consacre notre vie euh, à l'internet et à YouTube. Béni soit-il. Trop de conneries. <rire> trop de conneries. Euh, J'ai vu que tu as vu mon poste. Merci la salle de sport bah oui voilà enfin, encore une fois il faut aussi faire du sport rester sur le canapé à regarder Eurosport ça fait pas mais déjà euh, arrêter les mauvaises habitudes un deux contrôler son alimentation je veux dire moi je commence à manger des amandes et tout tu vois fais attention prends, mange plutôt des salades et tout un coca light de temps en temps quand c'est la fête et tout et déjà, ça fait du bien. Et après, évidemment, un peu de sport, un peu de running ou un peu de tout ça. Je vois mon rameur. Putain là-bas, j'ai pris, alors là, vous ne le voyez pas parce que euh, je mets un t-shirt pour rester un peu simple, tu vois. Mais j'ai pris des épaules de ouf Je me regarde dans le.. Je me regarde dans le miroir, je borde moi-même. Je me dis, ouh, j'ai pris des belles épaules, tu vois. <rire> pas du tout. Ça sera coupé au montage. Euh, et voilà, et ça, c'est le rameur. C'est vachement bien, tu vois. Bon, encore les bras, j'ai un peu les bras qui partent en couille encore, mais ça va venir. Je suis à 76 maintenant. Oh, pas mal. Ah oui, donc euh, tu étais à 100 kilos en effet. Ouais. Félicitations. Félicitations. Bienvenue au club des. J'ai été gros.com. <rire>. Ça, ça ferait un très très bon nom de domaine pour un site de perte de poids. Euh, J'ai entendu dire que vous, avez, que vous êtes réveillé par les corbeaux à Brest. <rire> je ne surenchéris pas là-dessus, je ne connais pas Brest. Euh, voilà. euh, C'est quoi le délire avec OnePlus? Ils se sont fait bouffer par OnePlus. Alors, alors OnePlus devait m'envoyer les nouveaux. Alors devait m'envoyer trois téléphones avec AliExpress. Donc, encore une fois, le OnePlus 10, certainement, il y a un OnePlus, euh, je ne sais plus quoi. Enfin, il y en a deux qui, doivent, qui sont dans, dans les bacs et tout. Et bon, je pense que ça devait être celui-là. Et on devait avoir les trois. Et malheureusement, comme elle m'a expliqué, à cause des problèmes de Covid en Chine, c'est un bordel incroyable. À Shanghai, machin, toute la logistique, machin. Enfin, c'est enfin, à Shanghai, vous aurez compris, c'est le bordel atomique. Mais c'est un peu le bordel partout. Et elle m'a dit non, le vendeur ne peut pas. Alors, le problème, c'est que c'est le même vendeur qui m'a envoyé le OnePlus 10 qui est là donc euh, c'est pas que ça fonctionne pas qu'il sait pas faire, c'est que quand il peut, il l'a envoyé et que les trois autres, et il n'est pas arrivé à me les envoyer, parce que ah, déjà c'est depuis vers la Thaïlande, et euh, voilà, problème de logistique, problème de tout ça, de gestion, euh, les fêtes, machin, il n'a pas pu me les envoyer à temps, donc malheureusement pas de 3 ou 1 plus comparatif, euh, que peut-être même rémunéré et tout, enfin, l'histoire était trop belle, j'étais euh, comme Tinder, <rire> non, je... l'histoire était trop belle, donc ça pouvait pas. Voilà, trois téléphones, éventuellement un petit billet et tout. Enfin, là, c'était ouh, c'était, c'était, c'était le délire. Voilà, c'était peut-être même un mensonge tellement c'était beau. Mais voilà, après, elle me dit non, mais c'est pas possible avec le Covid, les machins, les trucs. Euh, on va pas le faire. Voilà. Donc euh, malheureusement non. Et après, enfin, encore une fois, pour en revenir à, à Nothing. Alors, je sais pas si vous avez vu ma dernière news, mais Nothing devait faire sa, son propre OS comme oxygène comme machin et en fait c'est juste un pauvre launcher launcher et un launcher je me rappelle c'est juste un tout démarrage qui change un peu les icônes et tout c'est même pas une ROM quoi c'est vraiment un launcher c'est je veux dire c'est le truc le plus bas de gamme mais bon voilà faire un launcher ça leur a pas coûté truc parce que faire une ROM c'est très compliqué euh, même une ROM custom et tout donc là ils ont préféré faire un looter ils ont mis des bruits complètement chelou et tout enfin, ça, ça pue tellement la merde son truc là à Karl là que son histoire de téléphone où tout le monde s'emballe en disant ah oh, va nous sortir un truc révolutionnaire et ça va être vraiment être je vous dis à cause des coups ça va vraiment être un repos avec euh, certainement des caméras un peu euh, un peu un peu bizarre mais moi je ne m'attends à rien voilà euh, Le junk food c'est pas bon pour les kilos alors attends j'ai peut-être loupé des commentaires non en tout compte on te fait voir euh, ça c'était bon. oui, oh, la junk food c'est pas bon pour pas les kilos. C'est pour ça qu'il faut pas commander de box chez Candisan. Candisan alors je regarde plus le mercredi. Avant je trouvais ça sympa euh, puis après euh, presque après, après, plus du tout. Ouais. Voilà, après, ça tire sur la longueur, ça meuble, et puis euh, son équipe, euh, j'y arrive pas, euh, je la regarde, je me dis, tu sais, puis ils, sont, ils deviennent de plus en plus pédants, de, ben, ils, ils ont de plus en plus confiance dans la caméra, ils sont de plus en plus pédants, t'sais, oui, tu sais, euh, les businessmen, <rire> les businessmen, ils t'expliquent le boulot, la vie et tout, bon, voilà, voilà, voilà, bon, les mecs, euh, je suis désolé, mais bon, voilà, pas encore, hein. un jour, mais là, ça va. Vous êtes juste employé quoi, <rire> en même temps. <rire> le bébé était prêt, le bébé était fait quand vous êtes arrivé, donc ça va. Euh... Donc j'accroche pas du tout, mais c'est vrai qu'à cause des frais de port, je crois ils se sont fait défoncer euh, ou ouais, il euh, y a quasiment 25 balles de frais de port par par box, ce qui est euh, beaucoup trop euh, beaucoup trop cher. Alors évidemment ils en mettent plus dans les box, machin comme ça, mais je crois que la de box, elle a pris euh, sur le paquet, ça a pris une blinde quoi pour acheter des Soit c'est pour faire plaisir, tu as les moyens, et tu reçois des cochonneries chimiques et tout, mais après, voilà, ça me paraît pas trop intéressant, et, et voilà. Donc c'est pour ça, achetez-la si vous avez les moyens, et sinon ne l'achetez pas. Achetez-vous euh, des diamants que vous pouvez m'offrir. <rire> bien placé. merci pour tes félicitations. Bah écoute, avec plaisir. Bah, je veux dire, quand on est... Euh, je veux dire, moi je suis assez... Euh, toi, quand on me dit, oui, t'as bien décollé et tout, je, oui, je suis content aussi, tu je me dis, ouais, bah voilà, c'est... 89 kg, 82 kg. 5 là, les 2.5 derniers vont être compliqués, hein. même si je fais un peu des abdos et tout. J'ai changé un peu les abdos. Je fais, tu sais, le je mets pas là, je fais la planche et tout là, c'est dur et tout. Mais là, les deux derniers kilos, 5 faudrait vraiment que, que j'arrête de, de vivre, quoi. Hein. j'aime encore un peu manger de temps en temps et, et me faire euh, et me faire plaisir. Hmm. Ouais, ah bon. <rire> C'était bien, hein C'était bien fait. Euh, euh, GLG. Quel bilan tu fais après 5 mois de Twitch par rapport au live YouTube de l'époque J'avais beaucoup plus de monde sur YouTube. Euh, J'avais beaucoup plus de super chats sur YouTube. Et je me demande si on va pas retourner sur YouTube ou au moins faire de la... Je sais pas. Je ne sais pas parce que, bon, vous êtes forcé de constater que vous êtes que 14, quoi. Et on avait quand même beaucoup plus... On prenait beaucoup plus de refs sur le live. Et après, en mettant le live dessus, il y avait beaucoup plus de monde, quoi. Alors après, là, c'est sympa, c'est confidentiel et tout. Il y a beaucoup moins de monde. Alors, c'est sympa parce qu'on est entre nous. Mais il y a beaucoup moins de monde. Et euh, le problème... Alors, le problème ne vient pas de moi, bien évidemment, puisque moi, c'est euh, tout... Euh, je travaille chez Candiceane. Non, mais... <rire> Ça y est. <rire> je vais être ma tête de turc. Non, mais... Euh, le problème, c'est que quand on regarde dans les stades de YouTube, on voit bien que la majorité d'entre vous, là, vous n'êtes plus de la première fraîcheur. quoi. Est, on est plus entre une audience, entre ma majorité c'est plutôt entre 30 et 60 ans. Voilà, ma main audience, c'est-à-dire mon audience majoritaire. On est plutôt entre 30 et 60 ans. Déjà, on se voit que pour les pouces en l'air et les commentaires sur YouTube et les abonnements, ce n'est pas super facile. Mais là, après de dire à tous ces vieux... <rire> Je me mets dedans, hein, parce qu'évidemment, on a l'audience les... qui... qui tourne autour de son âge, à un moment. Mais euh, tous ces vieux, là, leur dire « il faut aller sur Twitch, créer un compte, machin, pour venir me voir », les mecs, c'est beaucoup trop, trop compliqué, tu vois, comme ça si en plus faut leur dire les abonnements les diamants et euh, mon cul sur la commode ça ils l'auront retenu mais le reste euh, c'est pas trop leur truc donc beaucoup ne font pas l'effort en disant ouais bof ouais, autant attendre que ça soit sur Youtube ou euh, voilà donc l'émission, enfin le, le format je pense qu'on est arrivé à un format qui est sympa en répondant aux commentaires, parlant un peu des news et en vous présentant les produits que j'ai reçus cette semaine est très sympathique et tout je sais que beaucoup le regardent et me... me, me m'encourage à continuer dans cette voie là parce qu'il passe toujours un très bon moment et ça fait plaisir de vous faire passer un très bon moment euh, mais, euh, mais l'audience est pas là hein, euh, je vous rappelez vous pendant un moment papa il faisait des espèces des trucs qui s'appelaient les go to fac <rire> il y avait 100 personnes en ligne et euh, elle faisait 1000 vues tranquille quoi toi donc malheureusement l'audience est pas là dois-je continuer sur twitch dois-je non, deux formats sur hein, sur chacun, non. Mais dois-je continuer sur YouTube et après peut-être re-uploader sur Twitch ou continuer sur Twitch Je ne sais pas. Mais euh, l'idée me dirait que peut-être que j'aurais peut-être plus intérêt à les refaire sur GLG Video pour redynamiser bien évidemment Ken. Euh... Attends, je Qu sais qu'il m'écrit. Voilà. Que ah bah écoute euh... Nostradamus non Dimitri, demain c'est bon, je suis libre. <rire> demain c'est bon, c'est tombé à l'eau. Je suis libre demain, on peut sortir, mec. Et hey, mec, et hey, mec, on peut sortir demain. Voilà donc, soirée demain, resto euh... à gogo. Le cas de dire bon, donc, voilà donc, <rire> j'ai je... le où, je sais plus. Voilà donc, pour Twitch, <rire> ouais, tout bon Twitch. <rire> Voilà, je, sais, je pense que le format, on aurait beaucoup plus de monde sur YouTube, parce qu'on a quand même déjà beaucoup plus d'abonnés, et que les mecs, par inadvertance, viendraient, on apparaîtrait dans les lives YouTube, donc forcément, on aurait des gens qui viendraient, se pense, tomberaient sur le format, qui diraient, ah, t'es sympa, qui viendraient poser des questions, des commentaires. Éventuellement, ça, on aurait certainement beaucoup plus de super chats et tout. Euh, voilà, quoi, et de Tipeee peut-être, un Tipeee euh, Shadow, éventuellement. Donc, euh, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je serais d'avis que peut-être pas au mois de mai, puisque mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Mais au mois de juin, j'en fumerai bien. Mais au mois de juin, je retendrai bien sur YouTube. Pas de rime douteuse, s'il vous plaît, mesdames et mesdames. Euh, alors. Alors, Milan, ça c'est fait. Fred, c'est sûr que tu as fait pas mal de sport. Tu as plus de liberté pour manger. Bah c'est ça. Après, il faut faire attention. Euh, faire attention. C'est tout. C'est le plus important. Là, euh... Alors, il se la donne comme personne au microphone chez San Je sais pas. Je sais pas, mais ouais, à chaque fois, il bah, y en a déjà deux, trois que je peux pas. Euh... Fini c'est fini, quoi. Tu les regardes, je peux pas les encadrer. Et ensuite, voilà, tu sais, le donneur de conseils dans le business et tout. Bon, voilà, voilà. Oui, ouais, voilà, bon, vous avez un bon boulot. Enfin un bon boulot, je sais pas. Un boulot qui vous plaît, vous êtes au Japon, mais bon après, au-delà. Euh... L'expérience s'acquiert avec les années, et euh, je pense que c'est pas eux qui résolvent les problèmes. Ils croient qu'ils résolvent les problèmes parce qu'ils sont payés pour ça, mais malheureusement, un euh, voilà, peu plus le décider. Hein. Euh... Non, avec les ah, on en est encore sur euh, Brest. Euh, bonjour à Jaune 9 aussi. Fred, effectivement, j'ai lu en diagonale, désolé. Oui, je comprends mieux. Ok, d'accord, ça c'est bon. Shadow, bonjour. Fred. Parler de Greg, ok, Dak, ok. L'avantage du live Twitch versus YouTube, c'est qu'on n'a pas les rageux, lol. Oui, mais en même temps, ça se bannit aussi. Euh, enfin, notre modérateur s'ennuie. Je veux dire, à part euh, remettre les trucs pour lui, à part remettre les.. Euh... Mais je crois qu'on peut gérer en plus YouTube avec Streamlabs. Ça se trouve, les robots fonctionnent et tout. Toi, voilà. Il nous dira, mais voilà. À part être là et relancer un peu les, les commentaires, et des fois, il me dit Je m'ennuie, j'ai plus personne à bannir et tout. Comme ça, il aime bien lui, les brouteurs, les, les rageux, tout ça. Tout ça, euh, il en a fait euh, sa cible. Donc, euh, oui, voilà. Et puis après, bah, les rageux, c'est de l'audience aussi. Hein des gens qui sont connectés, donc c'est plutôt pas mal. Euh, il me manque, c'est ce que je suis en train de dire. Euh, le modérateur viral. De... <rire> La modération virale. Ouais, c'est ça cliquez rapidement, là. les mecs, dès qu'ils faisaient un mot de travers, bim, bloqué. <rire> Merci beaucoup à Shadow pour les trois diamants qui font plaisir. Alors BZH a utilisé cinq. Alors, okay, alors J'en ai trois de Shadow qui viennent juste d'arriver. Je suis loin, hein. c'est normal. Et voilà, et voilà, je suis en train de me dire à BZH qu'on a mis 5 aussi. voilà. Donc pour l'instant, notre gagnant, c'est Shadow, avec 3, 5 plus 3, 8. Voilà, donc Dash à 5, deuxième. Comment comment, comment attiser le... Comment attiser le... le... Attiser. J'ai rien d'autre à vous dire. Euh... Ok, oui. Pas facile de, tour... de trouver la bonne stratégie de diffusion sur tes réseaux. C'est pas facile. Merci à BZH. Pour les 5 diamants, qui viennent donc compléter les 5 plus 5, 10, comparé aux 8 de Shadow, c'est gagné. Peut-être pas pour longtemps, mais c'est gagné. Euh, oui, c'est Alors, malheureusement, c'est que les 17 de Shadow prouvent que c'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il avait. Il, a pas, il a pas plus. J'y me 17, je mets tout. Tapis. Je mets tout. 17 plus 10, 27. Ah, voilà, tapis. Euh, Tipeee, Tipeee, donc ça c'est bon, Shadow Tipeee, c'est clair, <rire> Shadow.9, ça augmente tout doucement, ah maintenant, euh, il faut que je commence à compter, ça va être compliqué, hein. <rire> 17 plus 9, euh, voilà, non bah, normalement tu gagnes, tu gagnes de bien. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, voilà, trouver le, trouver le bon format, trouver le, le truc le bon, moi je serais quand même d'habitude de retourner euh, sur YouTube. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je pense qu'au mois de juin, je retournerai bien sur YouTube pour voir la différence. Au pire, on essaye au mois de juin de faire le mercredi. Ah c'est décidé. Je trouve les idées moi-même. Moi, je serais d'avis qu'au mois, au mois de mai, on continue sur Twitch pour voir un peu les audiences et tout. Et au mois de juin, et merci à BZH pour les 12 diamants. Et au mois de juin, on fait le mercredi sur YouTube. Voilà. Et en replay sur Twitch. <rire> Parce que je peux uploader les vidéos aussi. Et on voit un peu la différence d'audience ça marche beaucoup mieux sur youtube euh, voilà quoi et là t'es en train dire ouais, c'est joué d'avance son histoire mais voilà je veux dire bon après euh, je suis très content de vous retrouver mais bon je suis aussi un peu là pour faire un peu d'audience après, de l'argent, malheureusement, je me, suis, je me suis un peu résigné à, à cette idée de, de faire de l'argent. On fait quelques diamants, euh, malheureusement, les diamants sont pas au prix des diamants. Hein. Les diamants sont plus au prix des, des centimes, tu vois. Mais bon, voilà, après, ça dynamise le truc, c'est sympa, ça fait plaisir, et tipi. Voilà, on, on verra, on verra ce que ça donne, vous me direz. Bon, il est euh, 23, 22h33, je mets une petite page de pub et moi, je vais boire un coup. Eh, si vous avez le plaisir et l'honneur de voir la pub, et eh, vous nous dites, hein. Vous faites un message en disant qu'est-ce que vous avez comme pub, parce que, comme vous êtes tous Prime et... Oh Ah ouais Ah ouais, ça n'a pas la même couleur, là Merci à Shadow pour les 200 diamants... Ah, ça n'a pas la même couleur, là C'était violet, euh, chuch, ça a clignoté et tout... Euh, ouh C'était beau, hein <rire> c ça, ça, ça claquait, quand même, hein, là euh... Si <rire> je fais pas exprès, je suis désolé. De l'eau, de l'eau de là-haut. On en est où la pub 22, 23. Alors, est-ce que je vais trouver comment faire Tac Bon 13, 12, parce que s'il y en a quelques-uns parmi miracle qui ont vu de la pub, je ne voudrais pas leur enlever ce plaisir. Et je laisse donc la pub euh, tourner. Ah oui, non mais là on a la fenêtre dans la fenêtre. Ah ouais On a moi la fenêtre dans la fenêtre, dans la fenêtre, avec le décalage, normalement après on devrait me voir dans la fenêtre, dans la fenêtre, dans la fenêtre. Ouh ah ouais Merci à Shadow pour les 1000 diamants. <rire> ah c'est bon, hein, et comme ça au moins, <rire> plus personne ne chranchera, hein, on est tranquille. Et ça a de la gueule quand même, hein, les diamants comme ça et tout, euh, ça claque. Merci beaucoup mon pote et euh, ne te euh... C'est pour ça, ça qu'il est tout maigre, il a plus d'argent. <rire> oh mais dis donc, il n'y aurait pas eu un petit euh, tipi Merci à Sébastien Poulet pour son petit tipi. Ah oui, on peut faire aussi du tipi. Pour ça qu'il est tout maigre, Shadow, il dépense tout, il dépense tout dans le super chat, il a plus d'argent pour acheter pour acheter du blé d'Ukraine, voilà. Compris la blague J'ai fait une petite blague dans le Quelques petites blagues, des petites dédicaces dans le Gravastar. Euh, si euh, voilà, normalement vous devrez, euh, petites dédicace comme ça, euh, petite punchline, euh, vous devriez les avoir. Bon, les produits de cette semaine. Donc j'ai reçu le idi. Alors en fait, elle m'a dit de, elle devait m'envoyer le ID Max. La elle m'écrit, alors on avait fait la review du ID. La vidéo est à peine en ligne. Elle m'a dit, tiens, coco, bel oeil. Comme ça qu'on m'appelle. Dans les clubs. Elle me dit coco bel oeil. <rire> pas du tout. Bon, elle me dit « Coco !»« Non, elle me dit euh, « GLG. Elle me dit « Vous voulez pas, ça vous dirait de tester le nouveau inimax Alors déjà, je regarde si je ne l'ai pas déjà fait, parce que c'est un peu leur spécialité, tu sais. De... Je dis « bah ben non, elle me dit « je vous l'envoie, euh, review !» Un de plus, pour ma collection. Et je reçois le truc, et j'ai pas reçu le IniMax, j'ai reçu le Indie Vax Station. Donc la boîte, elle est comme euh, j'ouvre, je regarde, je dis Mais c'est pas du tout ce qu'elle m'avait envoyé, c'est quoi ?» Je regarde, c'est le Indie Vax Station. Ok, donc là, pas de panique, je n'écris pas pour dire hey connasse, tu t'es trompé. Maintenant, j'ai compris de mes erreurs. Puisque le ID station est simplement le ID Max, <rire> mais évidemment, avec la station. <rire> Point barre. Voilà. Donc c'est encore mieux. C'est mieux que bien. La fois, je que si m'a fait la remarque. Il y avait oui RoboRock. Moi, j'avais eu le Roborock. Et euh, le spécialiste des chinois, c'est des produits chinois à Lui, il a reçu le Roborock et la station. Et un, ils m'ont dit en commentaire tu oh, as pas eu la station, toi J'ai dit non, oh, eu la station. Et ben, pour le max, j'ai eu la station. Voilà, c'est juste pour crâner. Voilà, j'ai eu la station. Point Je vous remets les liens des produits si vous voulez aller voir, cliquer, acheter. Euh, casa toujours pimpant. Oui, mais ben j'espère qu'il y en a qui ont la ref. Hein Balayer, astiquer, casa toujours pimpant. Là, je pense que vous êtes assez vieux pour l'avoir. Oh, merci à Mikado, qui vient juste de s'abonner avec Prime pendant 5 mois. Oui. Balayé, non, dans balayer, astiquer, casa toujours un ben amour, comme toujours, nanana. On n'aurait même plus le droit de dire ma ça comme ça, parce que, ouais, je veux dire, en plus je crois que c'était euh, elle était afro, elle, tu vois, parce qu'on n'a plus le droit de dire noir, elle était afro. Une afro qui dit balayer, astiquer, je veux dire, ouais, c'est comme tu disais, euh, Colchita parce que le ménage, encore les Portugais, ça pourrait passer. Mais il <rire> y a bien qu'on n'a plus le droit de faire. Donc, alors, il y a y... une... Station, donc ça fait partie des premiers produits. Bon, rien de rien de ouf mais bon ça t'emballe quand même hein euh, le délire ça balles la blague euh, papa euh, il prend ensuite j'ai reçu hier le Blackview BV 8800 comment ça devient compliqué les dons il n'est pas trop trop mal alors euh, petit score en toutou de de bien de score en toutou 300 parce qu'il a un city c'est pas du tout un G96 qu'il y a dedans, parce qu'il est 5G. Donc c'est pas la bonne fiche. C'est pas possible, monsieur. Il peut pas être, parce euh, me dit, c'est le premier 5G. Et le G96, il est pas du tout 5G. Donc la fiche est pas bonne. Pourquoi il n'y a pas de truc, là Standard, couleur, black, non. C'est pas celui-là. D'accord. Ah, parce qu'il sort fin de mois. D'accord. Il sort fin du mois. Donc là, c'est les fiches de précommande qui sont un peu des fiches de merde, en gros. Parce que c'est pas du tout ça. Sur le téléphone... Petit score en tout tout mon pote, de 340. Euh, J'arrive pas à lire à l'envers. 348 mille. Je suis désolé, mais c'est pas dégueu pour euh, un téléphone de compétition comme ça. Et dedans, le processeur, c'est un Dimensity 700 Putain, je vois plus rien. Voilà. C'est un Dimensity 700 Personne ne voit rien. Voilà, comme ça au moins donc c'est un dimanche 6700 c'est pas mal et comme elle me disait, parce qu'au début elle me dit oui on veut vous l'envoyer très truc Je, ouais ouais bah tu payes oui mais bah, alors attention c'est le premier en 5G votre audience elle va kiffer et tout Je, euh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. tu vas kiffer de payer ouais okay. non euh, cerise et euh, voilà donc elle m'a envoyé il est pas mal au niveau des photos c'est pas dégueu grosse stabilisation à l'arrière pour euh, la vidéo c'est pas mal il a l'air assez sympathique, bon, euh, je ne sais pas s'il va valoir 300 balles, mais le téléphone est plutôt bien. Alors, encore une fois, ce pas du tout un G96, hein, ça sera plutôt... Euh... Mais je crois qu'il sort, alors attends, attends, attends. Le Blackview bv 8800 ne sort pas avant le 22 mai. Voilà, donc, euh, pour ça que je pense qu'on l'a vraiment eu avant tout le monde, et que la fiche ne correspond à rien. Voilà. Un bon à rien. J'ai fait une blague, je crois qu'on n'a plus le droit de faire des blagues comme ça, avec des ariens et tout ça. Même une blague un peu rigolote, on n'a plus... Voilà. Donc, <rire> qu'est-ce que j'ai eu d'autre J'ai eu également le Ulophone. Alors, le Ulophone Armor euh, 14 Pro. Bon. En fait, pas si mal que ça. Alors, malheureusement, lui, il n'est pas 5G du tout. Hein. Vous n'aurez pas de 5G dans celui-là. J'ai eu le pack famille avec... Euh, je sais pas si je l'ai fait hein, la semaine dernière. J'ai eu le pack famille avec le, la coque... Tu vois Pour remettre en ceinture un bon truc bien dégueulasse, un bon truc que tu mets à la ceinture bien épais, bien large, où tu mets le téléphone par-dessus le chargeur induction. Même si j'ai retrouvé le mien en transparent, verrez ça avec les écouteurs One More qui sont aussi avec un boîtier induction. Il est pas trop mal. Voilà, après, euh, bon, j'ai fait en toutou, pas de ouf, mais euh, et puis j'ai mis dans la boîte. Voilà. J'ai déchargé tous mes trucs. 8 plus 128, chargeur sans fil 15 watts Touch ID, caméra 20 millions de pixels à l'arrière. Ah, je crois que le Black View il a une caméra à vision de nuit aussi. J'ai vu ça, j'ai fait, fait un petit test vite fait comme ça. Bon, mais c'est pas les téléphones de... de c'est c'est pas les trois nouveaux OnePlus, même si... Bon, malheureusement, le problème des OnePlus, c'est que vous êtes quand même assez tous d'accord en disant 1000 balles, quoi <rire> Putain, 1000 balles 1000 balles, les, les OnePlus, quoi Tu sais, euh, voilà, ça arrête un OnePlus. Très bien, mais quand même un petit peu cher. Donc, euh, donc j'attends le, le Oukitel. Donc, ça fera Ulefone, Blackview et Oukitel. Et après, bah, on attendra certainement Doogie, comme il parle déjà du S98 Pro. Je pense qu'on devrait l'avoir dans la foulée aussi. Alors, pour attendre qu'ils reviennent, qu'elles me disent nanana Parce que là, on a fait déjà la news. On est déjà en deal avec eux pour euh, publier 10 de leurs prochaines news. Donc, on a déjà mis une. Donc, on aura vraiment les news en avance. Et je pense que quand il y aura du, du téléphone, elle nous l'enverra aussi. Euh, voilà. Donc Dougie, revenu dans le cheptel, eu le fun aussi, ou quitte-elle. Blackview, c'est la nouvelle, donc apparemment, voilà elle, elle est plus gentille, hein. Elle, sort, elle descend de l'arbre. Elle vient de tomber de son arbre. Cerise, bien évidemment, la blague, euh, vous ne voyez aucune allusion. Donc ça fait quatre marques de... Euh, des Chinois, qui sont très, très bien, hein. Voilà, et... Euh, pas de nouvelles de... Non, j'aimerais bien avoir Humidigi J'aimerais bien qu'elle recontacte Humidigi Humidigi, hey, si tu me si tu m'entends, tu peux me faire un petit mail pour m'envoyer tes téléphones? Certes, ils sont pas tous terribles, mais si tu es prêt à payer, je ferai la review. Pas mieux faire, <rire> pas, pas mieux faire hein, que la prière. <rire> en Plus ça arrive. Euh, voilà, voilà, voilà un peu. Donc, j'ai reçu que trois produits. Bah oui, pour 5 mai, machin, euh, plein de personnes veut livrer quoi. Voilà, trottinette, euh, pas. J'ai pas encore déballé l'ancienne. Je suis en train de casser les couilles à boule avec l'entreprise. J'ai même pas déballé l'ancienne. Non, j'ai même pas fait. Oh, faut que je fasse la batterie pour dimanche pour WTS et tout. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Voilà. Euh, voilà, c'est tout. Donc ça. Et euh, J'attends plein de trucs en fait. Mais je me rappelle plus. Je les reçois, après, voilà. Non, mais ce... cette semaine, il y a quoi ce mois-ci, attends, il y a quoi Le 5, alors le 5, faut que j'envoie le le drap de Recovery. C'est bon, c'est fait. Le draft de One More le 8, c'est fait. Donc la review du One More lancement le 11. 169 dollars, pas cher. Enfin, un peu cher. Le 15, normalement, je dois faire Fun sous Windows. Mais il faut que je Donc du coup, il faut que je mette en route le Windows sous Geekom. Le Geekom, c'est pour le 18, ok. Le Blackview, c'est le 22. Et la Imilab EC5 que je vous ai présenté dernièrement, c'est le 23. Donc le mois, commence... <rire> le mois commence pas mal. Le mois commence bien, où j'ai déjà un, 2... 3, 4, 5. Voilà, 5 vidéos déjà prévues sur les 10 que je dois faire par mois pour survivre. Il y a déjà 5 qui sont bouquées. Bon, le problème, c'est ce sont <rire> que, voilà, a déjà payées, On a déjà dépensé l'argent. Bon, euh... oh, qu'est-ce qui s'est passé là T'as jeune je crois qu'il y avait un truc qui est marqué Tipeee, voilà. Donc voilà, donc voilà les reviews à venir, euh, moi en cours, et j'attends plein de trucs. Mais encore une fois, je pense, de plus en plus, je vais vous mettre des vidéos sur Instagram, puisque chaque post, quand je mets un post... <rire> Quand je mets un post sur Instagram, je fais 10 likes. À tout péter, hein Mais vraiment à tout péter, je fais 10 likes. Je une vidéo, je fais 2 300, 400 vues en 24 heures. Voilà, voilà, c'est tout. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vignettes. et bien, mais personne like, tout le monde s'en quoi toi Donc au moins une vidéo, je vois combien j'ai eu de, de vues. Et euh, des fois, j'ai même des commentaires et tout. Donc, euh, je vais essayer de vous faire plus en plus de petites vidéos comme ça. Il y aura toujours des photos de temps en temps, mais des petites vidéos comme ça, shot, je suis en train de faire un hop, hein, manger ça, boire ça. Voilà, ça permet de faire un peu de temps réel, et au moins, elle reste 24 heures après elle dégage et tout, et comme ça, ceux qui m'espionnent, je vois votre nom. Parce que je, je, je regarde après, 200, 300, c'est pas très long, je regarde les pseudos, et tout comme ça, je dis, ah, t'es là, toi Machin, euh, gêne là, t'es, exprime, je n'ai Ah trince, ah, bah, bah, maintenant, ils me regardent, je suis sur Instagram. Ah. Alors, je suis fier, un peu, mais voilà. <rire> non mais, euh, je vois des pseudos, un peu, euh, voilà. <rire> je me dis, ah, il me suit, lui Ah ouais, ah, pourquoi pas. Okay. Euh, un petit tipi donc ça c'est fait fred c'est clair voilà mais euh, bug, bonjour euh, mon ami bug <rire> euh, coucou grand marabout prends soin de toi et c'est important écoute avec plaisir mon pote content que tu aies pris le temps de passer parce que je pense que peut-être que tu travailles ou, alors, ou pas que tu aies pu passer nous voir encore une fois ça fait plaisir euh, tu... alors, alors alors attends n'as pas vu tu n'as pas lu ce que j'ai marqué sur le petit changement de nom et non ça ne fonctionne pas d'accord ça fonctionne pas sur à mon avis, ça tu parles de youtube et malheureusement non je n'ai pas lu si tu le remets, je je <rire> lirais. voilà avec la lire mais avant bon, la monnaie italienne bien évidemment moi j'ai connu la lire 500 lire ça faisait je sais plus combien je crois que sur les pièces de 500 lire on les mettait dans les instructeurs de bonbons de qui est euh, des pièces de 1 ou 2 euros je crois ou 2 francs non, c'était les francs à l'époque. me rajeunit pas tout ça. Voilà. Bon, merci à Bethesda pour les diamants. On est trop sympa. Shadow se languit. Neban. <rire> C'est ça. Ben ouais, non mais on avait quand même mis pas mal de, de modos et tout. Hein. Hum. Tiens, prends ça. Tiens ça euh, alors ta cerise t'a envoyé un autre contrat alors on reparle de la cerise de. alors il y a une meuf qui m'a proposé une nouvelle hôte sans, sans rien c'est juste un truc que tu mets au plafond ça respire les particules il y a les filtres dedans et il n'y a rien qui, qui s'échappe elle m'avait envoyé un contrat de psychopathe en disant euh, voilà donc euh, bon tu fais le truc on te paye peut-être pas le droit de travailler avec la concurrence pendant toute la durée du truc euh, sinon euh, on annule le paiement euh, la vidéo c'est à nous Ta hein. <rire> vidéo que tu fais là c'est à nous, on a droit photo, vidéo, tout, on a droit de tout quel <rire> contrat était le contrat était rock non, hein. voilà. donc je lui avais écrit en disant ça va pas être possible il y a trop de conditions, machin et tout euh, Voilà, non merci, euh, au revoir elle me réécrit le lendemain et je crois que j'étais avec euh... avec euh... Kazalov. Et euh on je regarde et euh, ça y est, ah bah ben elle me dit non mais en fait euh, le contrat c'est juste comme ça, on peut tout enlever les conditions, euh, ça nous va très bien vos conditions, euh, on peut payer 50% d'avance, 50% quand on a le draft, au lieu de rien, tu vois, enfin, au lieu de presque rien, enfin presque rien une fois que tu fais la vidéo et encore si t'as bien fait, tu vois. Oui, euh, voilà, et puis après en y réfléchissant euh, je un je suis désolé, on va pas travailler ensemble, parce que déjà j'avais accepté je sais pas pourquoi. J'en ai mal à la branler de son truc, quoi. Fallait le faire installer, machin, truc, enfin bon, euh, voilà, j'ai pas, je ne sais pas où, comment. Voilà, m'angoissait plus qu'autre chose, et après, trop contraignant, je dis non mais euh, je suis désolé madame, euh, on prend pas. Voilà. Bon, on tra ne travaille pas avec vous sur ce projet-là. Merci. Au revoir. On va faire enculer avec du gravier. Et on n'en parle plus. Voilà. Non mais voilà. Après, au bout d'un moment, je veux dire, bon, ça va du boulot, maintenant, bah c'est pas comme si j'ai Enfin, je que je cours après une review, on en a pas mal. Tu vois, en plus, on va avoir IVC VPS ce mois-ci, comme tous les mois. Et je crois, oui, bah, on a Wondershare, là, euh, qui va faire la vidéo de Recoverit. Elle est prête, elle est dans la boîte. Et elle veut une avec Dr DrFone sous Windows. Et on aura IVC VPN. Oh, déjà 3, 3 sur 10, plus tous les, tous les animaux de, de la forêt. Qu est ce que j'ai d'autres derrière, là, qui attend Fais-moi. Si je pars derrière le front, vous voyez plus, c'est normal, hein. Euh, Guy Combs... fallait ah, il y a toujours le chargeur de la mort qui tue, là. Ah oui Il y a toujours le chargeur de la mort qui tue avec les prises... Euh, avec la prise HDMI. Et qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, j'ai noté... Attends, il y a les Hailu, la et RS4, bien évidemment. Hailu euh, RS4, il a payé, il m'a dit, faites la vidéo, on la mettra bientôt, voilà. La trottinette, les Sigoul, bon, on n'y croit plus, hein, mais voilà, quoi, elles sont toujours là. Et j'ai TP-Link leur caméra TP Link, pareil, ils ont payé euh, virement bancaire depuis la France. C'était un truc incroyable. Et, euh, <rire> et, voilà, et j'ai toujours la euh, TP Link. Donc voilà, du, de la review, euh, ça va. Euh, des trucs sympas, pas des hôtes euh, magiques. Hein, ta gueule, c'est magique, voilà. Vous savez comment ça marche Ta gueule, c'est magique. Voilà. C'est comme, c'est la réponse, comme dans les films. Non, mais c'est pas possible. Ta gueule, c'est magique. Voilà. On peut. Voilà, trop bien. D'ailleurs, euh... Bogdanov, la cité si là en, en ligne. Euh... <rire> Oui, je sais. Je, je cherche à chaque fois un truc différent. T'es en train de te dire, euh, ch à chaque fois, je cherche un truc différent, tu vois, pour essayer de, de la blague. On n'irait pas voir Doctor Strange demain Comme ça, euh, de toi à moi, en amoureux Enfin, en guerre, en mode guerre. <rire> Plutôt. Parce qu'il y a... Euh, alors, je sais pas, tu parles un peu anglais, mais voilà, il y a quand même Doctor Strange qui est sorti et est disponible en Thaïlande. Moi, j'irais bien voir Doctor Strange au cinéma. Voilà. Tu me diras euh, ce que tu en penseras, mais... Euh... Voilà, c'est tout. Euh... Docteur, ce que m'a dit. J'étais en train de, ça, il y aura plus 6 ma un truc comme ça, mais pas du tout. Ce que m'a dit. Bonjour à toi, euh, ami nouveau. <rire> 18 Il hey, y aurait pas un peu du monde aujourd'hui ce soir Beaucoup plus de monde qu'à la dernière fois tester pour voir si ça marche mieux sur youtube je pense qu'au mois de juin on essaiera le mercredi de le faire sur youtube alors oh, ne me dites pas oh, mais youtube Michel. Attends, vous êtes tous abonnés sur youtube ça va rien changer à votre vie c'est le même format pour moi si n'est que le lieu d'uploader sur twitch je j'oplo sur youtube et qu'au lieu d'avoir le chat de twitch j'aurai le chat de youtube ça va pas de faire un deuxième trou de revolver hein, cette histoire euh... 100-100... Alors ça, c'est les diamants, ok. J'ai vu une pub pour Candy san <rire> Celle-là, elle est bonne. Celle-là, c'est celle drôle. <rire> moi, moi, ça... moi, ça me fait marrer. Voilà. Après, euh, voilà. Euh, Ça sert à rien, la pub, on est tous abonnés. Oui, bah... Et après, il l'a vu. <rire> non, personne ne l'a vu je sais pas, on écoute, on la met et on met ça là, et puis après chacun fait ce qu'il veut euh, alors, là, merci à mille. comme ça rattrape ça. Euh, ça donne mal à la tête, la, la picture, une picture, une picture. J'arrête, ça sous le... <rire> le détail du détail. Inception. Le rêve dans le rêve dans le rêve. Oh là là, attention, je sors ma toupie. <rire> ah, mais il faut des, ah, il faut quelques refs les mecs. Hein. Là, je veux dire, si vous n'avez pas deux, trois rêves euh, dans le cinématographie, ça euh, pas tout, tout, super facile. Voilà. Hein, on ne peut pas toujours faire des blagues sur Starsky Hutch et Scooby-Doo. Il hein. faut aussi que... Voilà. Bon, euh... Ça, c'est moi qui ai mis le téléphone. Merci à BZH pour les 5 diamants. Merci beaucoup. Je les prends. Je les mettrai dans mon petit sac demain. Et euh, j'irai au cinéma voir au Doctor Strange avec mon petit sac de diamants. Voilà, c'est tout. Et après, j'irai draguer. Parce que avec euh, tous mes diamants, là, euh, je veux dire... Euh, nickel. Ou alors, euh, en mode Lady Boy, c'est moi qui vais me faire draguer. Et là, ça va mal se passer. Bon, merci à Mikado pour l'abonnement. Salut. C'est que du Prime, mais je peux pas me fier. <rire> bah écoute, euh, c'est bien, ça passe aussi. Merci à... à... Alors, ah non. oula, là, c'est de l'offrage. C'est de l'offrage. Merci à Shadow d'avoir offert un abonnement niveau 1 à Frambles. Voilà. Et merci encore une fois à Shadow d'avoir offert l'abonnement niveau 1 à Jim38. C'est-à-dire que le mec, il vient, il modère, il donne 1000 diamants, et il offre des abonnements. Moi, j'ai envie de dire, Sando, tu aurais dû le garder, euh, Shadow. T'as été un peu mauvais sur ce coup-là. C'est un bon petit gars. Hop. Pas Parce qu'il fait des cadeaux, mais bon, voilà. Le mec, il modère, et il offre des abonnements, et il offre des diamants. Je veux dire... <rire> Il est bénévole. Dire, on va le garder encore un peu. N'importe quoi Je pense que es... on va renouveler ton contrat sur YouTube. Ton contrat bénévole. Ton contrat. Écoute, Shadow, bonne nouvelle. Ton contrat bénévole est renouvelé pour notre nouveau projet sur YouTube le mois prochain. Qui est exactement la même chose, mais sur YouTube. Et tu seras toujours aussi bénévole. Yeah Ouais, je sais. Ouais, je sais. C'est la fête. C'est pour te féliciter de ta perte de poids il a rien qui va il <rire> y en a, y a là, deux trois qui cherchent ils comprennent pas il y a rien qui va c'est tout du c'est tout du flanc. une heure comme ça ouais. ouais Je sais. mais après je suis fatigué quand même faut pas dire autant de conneries euh, demande après et il sait qu'au bout d'un moment euh, voilà ça fatigue Michael aussi toi au bout d'un moment bon. l'accumulation comme ça il faut décompresser après JJ bonjour mort de rire JJ JJ la moroni <rire> Non, c'était Gigi, bien évidemment, mais en, en américain, ça passait. Gigi, oui, parce que le G, le G, c'est dit G-I, Gigi. C'est bon, tu l'as ou pas <rire> bah, Normalement, c'est assez vieux, oui. Sinon, euh, cherche, voilà. Bon, euh... alors, alors. C'est ce que j'ai sur mon Poco X3, pas mal, niveau perf, 350 000, ouais, c'est pas mal enfin, Genre, tu vois, un téléphone, bon, Blackview, euh, voilà, tu t'attends pas Je m'attendais pas à grand chose, en gros, tu vois, je vais arriver, je voilà, ouh, génial Ouais, quand même, euh, voilà, 3... je fais l'entoutou, je m'attendais à 200 000, 350 000, je... ah ouais Ah ouais, bah oui, forcément, il y a un processeur 5G, et comme un presseur 5G, il n'y a pas de merde pour l'instant, ils sont obligés de mettre des bons processeurs, 350 000 pour un Blackview, c'est tout propre Merci à Shadow d'avoir offert un abonnement à Gigi. <rire> Gigi qui vient pour la première fois et qui repart quand même avec un abonnement Prime. Ça fait plaisir. T'as bien fait de venir, Gigi. Oh, Betty Gigi là. Voilà. Bon. <rire> j'ai un Nugginos perso équivalent d'un de 880. D'accord, sympa. Shadow, je remets le message. Je gère mes plats. Alors, tu vis ce que je mange, quantité que je dépasse pas, etc. J'ai du numérite. Plus de fast-food. Un subway de temps en temps. Mais oui, le subway vegan qui fait pas prendre de poids. De l'eau gazeuse. Nam soda, oui, on est d'accord. Style Perrier et surtout trois fois par semaine, du sport à la salle de sport. Eh bien écoute, situation, Tu as le, le combo parfait pour devenir beau gosse en mode marabout. Maraboug, Marabougos, le Marabougos. Tada c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Toi aussi deviens Marabougos en buvant du Perrier et avec un sobouet par mois. Bon, revenons-en nos conneries. Mes euh, le gras c'est la vie. <rire> oui, non, euh, on en parlait euh, avec Popov cet après-midi et c'est vrai que euh, voilà. <rire> J'ai trouvé une bonne punchline sur le gré. Là, j'ai oublié. Sur le coup, elle était trop bien. Voilà. Et après, euh, pas trop. Euh, ça va être très agréable du gré. Ah ouais, mais au moins, elle s'en rappellera. C est, c est comme quoi, petit hein, délit, toi, ça, ça passera par là, mais ça restera dans la mémoire. Donc, comme quoi, il doit bien avoir une connexion entre les deux. D'ailleurs, il y, y avait bien une, une histoire comme ça qui disait que la preuve, c'est quand tu te tires un poil du cul, t'as les yeux qui pleurent. Donc c'est bien la preuve que toi, il y a une connexion. Bon, je sais pas. Je peux partir un peu loin. Sinon, Alissa. Alissa. Ramses. Euh, merci au radiateur encore. Au radiateur. Le radiateur encore banni. C'est rigolo comme pseudo. Je vois pas. Pas par Shadow. Euh, Shadow, il t'a pas encore banni. Euh, Peut-être <rire> Peut-être, avec un peu d'effort, il peut te bannir aussi. Il a banni personne depuis très longtemps. Il est un peu en manque. Euh, moi aussi, je vais voir Doctor Strange 2. Bah ouais, ça me chauffe bien. Euh, Gigi. Enfin, je pense pas que tu sois à Pattaya. Mais euh, ouais, demain, d'aller voir ça. Euh... Ou à moins que Gigi. Ah, à moins que Gigi soit euh, Ivanov. <rire> Et qui ait changé le pseudo. Voilà. <rire> euh... Ah, ou pas. Euh, Stanis, ah non là. Voilà. Euh, oui, ce sera plus simple. Le live sur YouTube, tu seras encore plus beau. Tu sais, il arrive un moment où c'est difficile. toi. comme dirait, au-dessus, c'est le soleil. Qui t'éblouit. Tu ne vois plus la beauté. Ah, ouais, et la modestie non plus. Bon. Euh, faut tester un volontaire. Volontaire pour le bannissage. Euh, Notek a l'air de dire que Twitch va vachement mieux que YouTube pour les lives, qu'en penses-tu De mon côté, en tant que viewer, je préfère quand même YouTube, même si les petits gadgets de Twitch Alors oui, mais en même temps c'est vrai que si on utilise Streamlab, je pense qu'on peut retrouver des, des trucs à peu près sympas comme le nombre de viewers et tout, avoir les plugins qu'on pourrait avoir sur YouTube, mais je pense que lui, son format, oui, est bien et surtout bien adapté parce qu'il le monétise, surtout euh, il le monétise et qu'il préfère Twitch et qu'il fait un live et que sa communauté l'a relativement facilement suivi parce que c'est des espèce de petit bobo de paris qui gère super bien moi j'ai du vieux frustré qui veut pas aller sur twitch et j'ai beaucoup de mal à, à, à ramener donc euh, moi je pense que comme tous les commentaires que j'ai là tu sais je pense qu'au mois de juin fais ce qu'il te plaît non au mois de c'était au mois de mai donc au mois de mai fais ce qu'il te plaît pour le mois de juin j'en prendrai bien non et au mois de juin on fera un test le mercredi sur youtube on vérifiera et on comparera les audiences et on verra ce qui est le plus profitable et bénéfique ah La prospérité du marabout. C'est beau, putain. Euh, merci ABZH pour les... Ouh, tout ça Avec ça, je vais avoir de la chance. Pas moi. Shadow. Alors, on va faire un abonnement. Shadow vient d'offrir des abonnements. Shadow a offert des abonnements. Shadow, Shadow, Shadow. On ne voit que lui. Euh, pas moi. Celui qui n'a rien dit sera... Désigné d'office. <rire> no. Ok. Par rapport au balissage, ah ah, ok. Euh, deal, ok. <rire> enfin, je peux assister à un, un nouveau live Twitch. C'est mon deuxième, car chaque fois, je travaille. Eh ben écoute, profites en bien le mois prochain, on passe sur YouTube. Si, avec ça, on n'arrive pas à défoncer l'audio, à force de changer de concept et changer de chaîne, on est là pour tester des choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ont dit du mal de moi, parce que j'ai testé beaucoup de choses. Mais beaucoup d'autres ont copié ce qui marchait bien. <rire> ah ah ah, ah c'est-à-dire que oh, c'est trop de trucs, toujours en train de changer. tu vois. ça, ça marche bien, on va faire pareil. <rire> Donc, la morale de cette histoire, s'il devait en avoir une, c'est qu'ils avaient tous se non, perdant. Non, non, on n'a pas dit ça. Non, non, on est paix, prospérité, tout ça, tout ça, quoi. Bouddha, paix, prospérité, tout, tout, euh, tout bien. Euh, nouveau sub de JJ offert par Shadow, ça, c'est bon, Shadow. Tout le monde le dit, en effet. J'avoue, perso, ne pas être convaincu. Oui, que Twitch, bah, ils sont convaincus parce que c'est c'est beaucoup plus rentable. Quand tu une bonne communauté, c'est beaucoup plus rentable Twitch. Puisque, regarde-nous, euh, je vu comment on a fait un stade la dernière fois, j'ai fait 40 dollars, je crois, en, en un mois, alors qu'il y a 14 personnes et on fait 100, 100 ou 200 vues. Donc, au prorata on fait beaucoup plus d'argent sur Twitch. T'as ah, certainement. Donc forcément, si t'as une plus grosse communauté qui te suit, mon avis, financièrement, ça doit être beaucoup, beaucoup plus intéressant que, que YouTube. Voilà. Mais <rire> comme je veux partir de ceux qui, pour l'instant, euh, bah, c'est pas la fête. Je préférais, tu vois, je préférais même rien gagner sur YouTube, avoir plus de monde, tu vois. Alors, plus de monde, plus de réactions, tout comme ça. J'ai dire pas lié à les commentaires là. Mais ah, voilà, un peu plus de dynamique et de savoir qu'il y a plus de monde. Et après, re relancer les marques et faire gagner des trucs, tu vois. Ça serait une bonne dynamique. Quitte même à gagner quelques super chats et quelques tipis Mais euh, mais voilà, c'est pas une question d'argent. J'en ai plein, je sais plus quoi en faire. T'imagines, je me suis fait 1200 diamants là, de cette soirée. Au cours du diamant une blinde il euh, dit bon c'était une visite éclair euh, je dois partir bonne fin de live à vous Bah écoute en espérant que tu viennes pour le replay salutation du radiateur shadow me banne pas un hein. hein <rire> euh, pas de bavure policière pas de bavure euh, modéraire évidemment. bon bienvenue euh, je donne uniquement si nécessaire ça c'est bon Bienvenue sur le live de GLG. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas votre poule. Oh, c'est joli ça. Ce petit message automatique. Euh... T'inquiète, tu n'auras pas besoin. Ok. Non, il est gentil, euh, radiateur. C'est rigolo ça. C'est un gentil radiateur. Voilà. Il ne fonctionne pas au gaz, apparemment. <rire> Twitch, je pense que ça va couler en vrai. <rire> tu ne peux pas faire de live sur les deux simultanés. Alors, oui. Mais malheureusement, je peux pas gérer les deux chats. Déjà un, on voit qu'il est quand même 22h chez moi et je viens juste de finir le premier chat. Si j'ai deux chats, ça va être trop le bordel, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai deux fenêtres, imagine. Vous vous rendez pas compte ce que c'est de faire le truc et de reprendre un peu le chat et d'essayer quand même de garder mon fil avec euh, présenter les reviews et de boire et de me gratter les couilles en même temps et tout et si en plus il faut que je gère deux deux chats. J'ai essayé une fois mais bon, bon c'est une autre histoire. Mais euh, voilà, après c'est très compliqué. Je viens de comprendre ma blague. Elle est. Elle... Il est trop naturel cet homme-là. Voilà. Donc. Elle était trop bien. Elle était trop bien cette blague. Je suis même tétonné. Oui, bah oui, ça pointe. Que ça donne moi. De moi de la blague. Voilà. Bon, revenons-en à... Non, après, c'est trop compliqué de gérer deux chats et tout. Alors soit on fait que YouTube et on désactive le chat de Twitch. Non, ça, il y aura que sur la rediffusion sur Twitch, mais il n'y aura pas de chat. c'est pas, pas jouable, c'est pas jouable, soit on fait un, soit on fait, on fait bien, voilà, bon, euh, nouveau vlog de, alors attends, l'indirateur a suivi, ok, donc là c'est bon. Euh, Fred, ah, je pensais que je pouvais centraliser les messages dans une seule interface et répondre Non, non, non. Non, alors, deux, deux plateformes complètement différentes. Je pourrais mettre les deux fenêtres sur l'écran, mais ça serait un bordel atomique. Euh, on ne pourrait pas savoir qui, quoi, comment, euh, d'où, euh, d'Ève ou d'Adam, quoi. Tu vois, tout ça, tout ça. Donc, tu vois, l'histoire remonte super loin. Tu vois, bien avant les dinosaures. Donc, euh, non. Donc, malheureusement, on peut uploader sur les deux en même temps, mais ça va être le bordel. Bon les enfants, ça sera tout pour aujourd'hui. Ah mais je suis en train de me rendre compte, c'est pour ça que j'avais pas YouTube parce que je suis pas sur le bon compte. Mais bon après, ça ressemble. Voilà. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Euh... Je connais pas. Ben voilà. Vous Tu connais maintenant. Moi je connais pas trop non plus, mais tu vois j'apprends. Voilà. Ça sera tout pour ce petit live du mercredi 4 mai j'espère que vous aurez passé un bon moment en euh, compagnie. Moi j'ai beaucoup ri de mes blagues. Je suis ma meilleure audience, je rigole de mes blagues et tout. C'est ça, Heureusement, on est plein dans ma tête et tout. Voilà, J'ai je... un bon moment avec vous. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Euh... Mais Facebook gaming fait peur à Twitch parce qu'on voit vraiment ils grandissent. Alors, le problème, c'est que voilà, c'est encore une fois dans le gaming, encore une fois, c'est pas la même audience, c'est pas la même la clientèle et tout comme ça. Mais voilà, c'est encore plus difficile. Voilà, bon, allez, moi je vous remercie de passer me voir. Ça fait plaisir, c'est tous une bonne soirée. Bien évidemment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Merci à notre modérateur, merci à tous ces diamants qui sont tombés là-bas. Demain, je me les mets dans un petit sac et je vais crâner avec mes petits, euh, dans Pataillac, mais tous mes diamants là. Merci à, au Tipeee également qui est tombé de Sébastien. Merci à votre participation dans le chat. Merci aux nouveaux, merci à Shadow d'avoir offert des abonnements Prime, tout ça, tout ça. Bon, encore une fois, vous êtes la force de cette histoire là et on se retrouve euh, mercredi prochain. Et encore une fois, oui, je pense que le mois prochain, on est sera sur youtube pour comparer un peu la différence des stats et comment la vidéo prenne puisque je trouve que ce format il est bien il est dynamique on s'ennuie pas quelques petites blagounettes qui sont passées comme ça euh, par-ci par-là et moi je vous souhaite à tous une bonne soirée prenez soin de vous j'ai déjà dit tout ça bah merci merci d'être passé allez à mercredi prochain bye bye